Bonjour à tous Vous n'avez rien de prévu pendant les vacances de Noël Le service jeunesse de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval vous a concocté un jeu de piste. Pour y participer, rien de plus simple. Téléchargez l'appli gratuite baludique sur votre smartphone. Puis, vous n'avez plus qu'à scanner ce QR code.